Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc une petite vidéo intro aujourd'hui pour vous présenter mon tout nouveau programme que j'ai appelé 10 jours. Donc 10 jours pour travailler avec vous et, et vous accompagner sur à chaque fois des thématiques en lien avec le développement personnel. Donc la première série va être autour du, de la thématique du haut potentiel intellectuel, donc, euh, l'objectif étant que vous puissiez, à la fin de, de, de ce programme, assumer pleinement votre haut potentiel intellectuel. Donc, le jour 1, nous verrons hpi kezaco Donc, qu'est-ce que c'est Donc, on ira plutôt, du coup, sur quelque chose d'assez généraliste. Puis, le jour 2, définir, enfin, je, je définirai avec vous les caractéristiques plus, plus, plus du haut potentiel intellectuel. Donc, ces particularités, on va dire, commune à la majorité des HPI. Le jour 3, on sera plus sur des exercices que j'ai appelés ludiques, C'est-à-dire que je vous proposerai effectivement euh, de, de, de, de faire un travail de, de mise en action, et ce qui vous permettra de commencer vous-même à vous questionner. Euh, alors, ça peut être vous, ça peut être vous et vos enfants. Là. Jour 4, on sera sur HPI, la boîte à outils. En jour 5, on va rentrer vraiment dans la partie coaching. Donc, la, la, la, la première, on commencera par accepter son HPI. En jour 6, on sera sur bien vivre son HPI. Et puis, en jour 7, on sera sur communiquer et être à l'aise avec son HPI dans sa relation à l'autre. J'ai rajouté trois jours bonus euh, qui seront du coup là plus en relation pour ceux qui sont plus en affinité avec ce que j'appelle le supramental. Donc en jour 8, on sera sur haut potentiel intuitif et non plus intellectuel, quaisaco. Jour 9, on sera sur HPI guidance supramentale. Donc là, je, je me mettrai en communication avec mon moi supérieur et, et mes guides pour pouvoir avoir un peu leur, leur retour vis-à-vis euh, -vis de cette thématique, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, j'utiliserai très certainement aussi euh, mes tarots et mes oracles. Et puis, jour 10, on sera sur le HPI et ses facultés extrasensorielles. Voilà, donc euh, j'espère que ce programme euh, va vous plaire. En tout cas, euh, j'ai eu de... beaucoup de joie à vous le préparer. Et donc, bah, écoutez, dès aujourd'hui, euh, nous allons... Euh, je vais lancer le jour 1 HPI Kezako. Donc, on se retrouve euh, tout à l'heure euh, pour rentrer directement dans le vif du sujet. Je voulais rajouter aussi que pendant tout mon programme, je ferai des zooms adultes, HPI adulte, HPI enfant, HPI ado. Donc ça, c'est une petite information intéressante. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce qu'en vous abonnant, vous allez être au courant quand je publierai les nouvelles vidéos chaque jour. Et puis, euh, n'hésitez pas à commenter, notamment quand on sera sur le jour 3, mais je vous donnerai plus de détails quand on y sera. Et puis voilà, euh, j'ai imaginé plein d'autres séries autour du développement personnel et je vais, je vais sortir également une série intitulée euh, « Effets miroirs » où là, je vais euh, partager avec vous mon parcours d'éveil depuis quelques années pour justement qu'on puisse échanger ensemble ensemble sur, euh, sur nos parcours euh, les uns les autres voilà je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui suivront le jour 1 dès aujourd'hui plein de bisous les amis, à bientôt